Bonjour, et comme vous le savez, j'ai pas pour habitude de me présenter dans mes vidéos, mais si je le fais aujourd'hui, c'est pour une bonne raison. Euh, le message que je vais vous transmettre est très important. Très important, pourquoi Parce qu'il euh, fait appel à l'essence même de l'être humain, il fait appel même à la raison pour laquelle nous sommes sur Terre. Et ce message est, est transmis par euh, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, quelqu'un que j'admire beaucoup. Il est consultant en leadership et conférencier aussi, auteur de plusieurs livres sur le développement personnel. Euh, il était un grand évangéliste des Bahamas et il a été ministre ordonné, pasteur à vie du royaume de Dieu. Je crois que certains ont déjà compris de qui il s'agit. Il s'agit bien du docteur Miles Monroe. Alors, ici, le docteur Miles Monroe nous parle euh, de notre but sur Terre, le but pour lequel nous avons été créés. Et ce but, c'est le succès. Et c'est là où il nous fait comprendre donc, que notre succès est prédictible notre succès peut être planifié. Je ne vais pas entrer dans plus de détails maintenant, alors euh, sans toutefois tarder, je vais vous laisser écouter la vidéo, mais avant, cliquez sur le bouton pour s'abonner et sur la cloche des notifications afin de ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos que je publie deux fois par semaine. Aussi, euh, laissez-moi un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, partagez-la hein, afin que d'autres personnes reçoivent aussi ce message. et sachent. Quelle est l'essence de leur vie, ce pourquoi ils sont là sur terre Le succès est prédictible, donc vous pouvez littéralement le planifier. J'ai réussi aujourd'hui dans ma vie, ayant un impact mondial sur des millions de personnes, parce que j'ai pris une décision en tant qu'adolescent sur ce que je veux être et faire. Et c'est la même raison pour laquelle les gens échouent. Le succès est prédictible et le succès est est prédictible car la vie est conçue pour votre succès. Mais l'échec est aussi prédictible car l'échec est le même résultat que le succès. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire. Dieu a conçu tout ce qu'il a créé pour réussir. Vous ne verrez jamais un oiseau qui ne peut pas voler naturellement. Vous ne verrez jamais un poisson qui ne sait pas nager naturellement. Chaque graine, si vous la mettez dans le sol et lui donnez de l'eau, vous n'avez pas besoin de prier. Elle est conçue pour de devenir un arbre. Dieu a intégré en tout ce qu'il a créé son propre succès. Et si la plante elle a aujourd'hui et a disparu demain, combien plus important êtes-vous pour Dieu? La moyenne des êtres humains ne savent pas pourquoi ils sont sur la planète Terre. Ils se réveillent chaque matin pour aller travailler, ils détestent travailler avec des gens qu'ils ne connaissent pas, pour être payé moins que ce qu'ils valent. Ils meurent trop jeune de frustration, parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils existent. Sans but, la vie n'a pas de sens, et n'a aucun sens de destinée, aucun sens de possession. La moyenne des hommes sur terre n'a aucune idée de leur capacité, 90% de la population humaine meurt sans jamais accomplir plus de 10% de leurs véritables capacités. C'est la frustration de tous les êtres humains. Tous les êtres humains veulent réussir. Je n'ai jamais rencontré un être humain qui m'a dit que je prévois échouer demain. Aucun être humain ne veut échouer. ai je raison Tout le monde veut réussir. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Et qui veut ceci. Le succès est productif. Quelle est ma destination Tout le monde veut savoir ce qu'est mon avenir. Ou vais je aller dans les 20 prochaines années, 40 prochaines années Que serai je quand j'aurai 115 ou 82 ans Quel est mon destin La plus grande tragédie dans la vie, c'est la vie sans but. Rien n'est pire qu'être en vie et ne pas savoir pourquoi. Respirer de l'oxygène et manger des aliments. Et vous avez de l'énergie, mais vous ne savez pas pourquoi vous l'avez. Vivre 80 ans et ne toujours pas savoir pourquoi vous êtes là, c'est une tragédie. Votre succès est important pour Dieu. Dieu a besoin que vous réussissiez. Quand j'ai découvert cela, je suis devenu très audacieux. J'ai mis la pression sur Dieu. J'ai découvert cela quand j'avais 17 ans. J'ai découvert que Dieu avait besoin que je réussisse. Parce que le succès est intégré à la création par chaque fabricant. Le succès est important pour chaque fabricant qui fabrique un produit. Ainsi... Le succès du produit est nécessaire pour protéger la réputation du fabricant. Donc, la pire chose qui puisse arriver à un fabricant, c'est lorsque son produit échoue. Toute sa réputation et son entreprise peuvent être détruites. Donc, le succès est nécessaire pour le fabricant. Vous êtes le produit. Et la première chose que le fabricant a placée en vous, c'est son image. Le créateur dit, faisons un produit à notre image. Si tu te sens captivé, si tu te sens motivé, si tu as enfin compris que le succès se planifie, alors aime, partage et surtout abonne-toi. Partage parce que tu veux aider ceux-là qui n'ont pas encore compris, comme toi, que pour sortir de son inertie et atteindre le sommet, on le calcule, on le planifie. Retenons une chose le succès est préductible. Et Dieu nous a créés pour réussir. Rendez-vous au sommet.